j'aimerais vous parler d'un youtubeur et précisément d'un rappeur. C'est un rappeur qui débute sur YouTube, qui s'appelle JS California. Et du coup, lui, on va dire, euh, il a énormément de culot. C'est-à-dire qu'il va aller tourner des clips dans des magasins de luxe, euh, dans Louis Vuitton, chez Hugo Boss, et tout. Il va vraiment oser et tout. Et moi, j'aime vraiment ce côté-là euh, aventurier. Il est carrément venu nous voir sur Paris pour nous parler de ses projets et tout. Et on aimerait vraiment l'aider parce qu'on aime ce qu'il fait. Je vous laisse écouter un peu ses so Today a lot of bitches so crazy I'm no rich, I only have that My friend, more in my head So crazy, I'm a bitch, I'm not stupid I'm crazy and amazing It's damage, I'm not stupid Do me boy is so stupid, what's color in my air Beat, I want a pussy blonde color hair, bitch I represent a strange game She's in my new game J'arrive comme un alien dans les kizami amis. Dans cette vie, on attend tous quelque chose. On s'attire mais on vit pas dans le même monde. On n'est pas dans le même mode, on est déjà mort. On est toujours en haine, mais on s'en sort. Tous les jours, j'en aime une autre. Minuit pile sur les champs, y a quelques putes. Course poursuite, autoroute, vie cure on chasse les culs. Elle me touche et me regarde dans les yeux et je ne vois plus. Bonjour à toutes et à tous, ici les, les moines de la. Poli la... la... Merci à Q. Mangoulou. Bon, c'est quoi aujourd'hui, Jacques Qu'est-ce qu'on fait par ce saltant là quoi on va essayer, je dis bien essayer parce que c'est quand même très chaud aujourd'hui mmh. euh, D'embrasser, enfin, il va essayer d'embrasser les mêmes dans la rue Avec un, avec jeu. un jeu, avec Partie un jeu Parti numéro 6 Ok Parce qu'ils ont tous marché les parties C'est parti Donc bien sûr, allez voir les parties précédentes aussi C'est playlist. très très important, playlist, ok Playlist Pierre, feuille, ciseaux 1-0 Ah, c'est trop manche, hein, toujours ouais. Pierre, feuille, ciseaux Attends, faut me rappeler la règle là. C'est Pierre Feuille tu connais non Genre ciseaux gagnent gagne contre ouais, feuille. c'est très simple hein. Wait. Ah you have to too slow. Shi fu mi. OK. Non, sorry. So, I'm kiss. <rire> OK. <rire> On est à châtelet Shi fu mi. Ah putain, je suis, je suis rendu aujourd'hui, c'est abusé C'est abusé Je suis pas trop... Ah donnez-moi du coin gage, je crois je, je suis rendu là hein. Bah ben le gage, franchement je sais pas du tout C'est quoi le, quoi le, le genre thème genre de... de... C'est genre 10 pompes oh, Ouais, 10 Ouais, 10 pompes 10 pompes J'ai échappé en plus Ça hein. ah. okay, Attends, moi le sac Ah, Rekyu, tu peux le faire J'ai le sac C'est Vas-y, go-go Non, Rekyu, tu fais, tu fais Allez Et c'est quoi le... le... Ah. le... De... La vidéo c'est quoi Attends ah. Bravo, bien joué Shifu Mi à mi, on sort, ok Shifu Mi, c'est à Mi Pierre, feuille, ciseaux C'est mieux, voilà, comme okay, ça hein. non, non, non. Dis. Pierre, feuille, ciseaux Non voilà. <rire> Donc euh, un bisou hein. où tu veux, où tu veux, T'inquiète pas, où tu <rire> ouais, <c> es <rire> Nickel, allez, passez une bonne journée hein Bon du coup, bisous, hein Ah, c'est obligé, hein C'est obligé, c'est obligé Pas au milieu Dis après moi, s'il te plaît Vas-y Les mondes de la folie Comme ça Les mondes de la poule, Plus fort Les mondes de la poule. Non, plus de cœur, là Les mondes de la poule. Non, Il faut, mon gars, il faut, il faut Allez Le mondes de la poule. Bonne de la mangue Bonne de la mangoule. Très bien, Je suis fier de toi Pierre, feuille, ciseaux Voilà Je gagné, hein Okay. <rire> J'ai gagné, du coup le bisou à hein, ah. tu... <rire> Ok, feuille ciseau Pierre feuille ciseau feuille ciseau de 2 Pierre feuille ciseau 3-2 Bah voilà hein, du coup hein. <rire> Attends du coup Chi <rire> fou mi 1 <Deux>, Chifou <rire> Mi de deux, 2 deux. Chi fou ah, bien joué Bien joué ah Bravo hein. Mais mais il a pas de quoi. Ah, Donne-moi du coup un gage. Tu ferais quoi toi Jess Si je sais. Ah, tu vas en plein milieu là-bas oh. et tu danses. Moi oh, je sais pas danser. Bah, ouais, ah, bah, okay. pas là, ouais, Ça tu sais pas danser quand même. Oh, je sais pas danser sérieusement, je sais vraiment pas danser hein. Non, moi j'ai pas le gage. Jusqu'à une seconde en fait. C'est les mondes de la folie, tu non, vois. Non, juste, là, bon, ça, là, juste, juste un petit peu pour Fortnite. Non mais là c'est bon, il a fini les gens. On peut le voir Fortnite. Juste comme tu sais, ça, là. viens viens viens. Je ouais, ah ah sais rien. Regarde juste ce truc avec le gauche. Allez, Faut-il Allez, faut vas-y. Ok, il y est. Enfin. Bah t'as ouais, eu, voilà, c'est fait. Zéro, zéro. Ah, voilà, c'est bon, c'est bon. Pierre Feuille-Ciseau 1-0. Pierre Feuille-Ciseau si si okay, partout. Pierre Feuille-Ciseau. Pierre Shifu-Mi oui. 1-0. Shifu-Mi. Shifu-Mi. Shifu-Mi. Et partout. Shifu-Mi 2-1. Wesh, attends, mon gars. Shifu-Mi. Wesh, c'est abusé, cousin. Wesh, je n'ose pas ça. Du coup, engage. Euh. Ce que je veux. Pas un truc non plus, se mettre nu, tu vois, pas un truc comme ça. Tu vois. Non, bah non, c'est exagéré, pas on va y... aller loin. Euh. Ah, Vous allez faire un bisou Ouais. À okay. qui À ma copine. Oh, ouais, ça marche, ok, ça marche. Ouais. Ah, c'est un gage, hein J'ai obligé. C'est un gage, donc ouais. J'ai obligé. Je suis J'ai obligé. Mmh. Bah, j'ai obligé, hein. Okay. <rire> Merci. Bon. Ok. So, I have a kiss. Yeah, ouais. Ah, ok. Uh, that's, uh, ooh, yeah. Ah OK. Pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. 2-1. Pierre feuille ciseaux. 2-2. Deux, deux. Pierre feuille ciseaux. 3-2. Ah, tu un bisou hein Ouais mais que... d'accord. Ouais, ouais oh, oh, oh. ah, d'accord oui. Oh, mais oh. mais eh, oh. Oh. ça c'est règle du jeu. Tu vois où même <rire> Vas-y dans ta main. Hein vas-y, vas-y. Oh là là là, c'est oh. quoi ça C'est c'est l'arnaque. Il a dit où tu veux. Oui mais c'est moi qui C'est n'importe. Pitch un peu Hamid, OK. Je débarque dans le queue à Abdel, écoutez pas mahlel, je dis surhlil de ta mère la pute, la cut les fesses, prends corps dans la rue et je la rends dans les fesses. Ta soeur s'appelle Nouran, elle roule en tourane, écrit comme manan ian, ta qu'une Sarah je le mets des fessés, je le rends dans la têcha dans ma papa da papa pa ratata tatataou, ta capté un, hein, je bouffe aussi c'est ça, je me sape pour en fil les pêches, je me sens bien comme si j'avais baisé Sébastien, Paige Alors du coup, dis-nous du coup ta chaîne YouTube, du coup C'est site, ou bleu. Euh, site <rire> ou bleu Site ou bleu Site ou bleu Site ou bleu. T si c S -A, c non S-I-T-O-O-B-L-U. Ça marche, ok. Abonnez-vous, c'est très important. Allez vous abonner. Nickel. Feuille, ciseau. Okay. Ah ouais, elle est oh ouais, Elle est ralentie, elle Attends, Ah, ouais, ça ah est bon. déjà. Okay. Uh, Pierre, 2, 3. Attends, pierre, feuille, ciseau. 1-0. Pierre, feuille, ciseau. Un partout. Pierre, feuille, ciseau. 2-1. Pierre, feuille, ciseau. 2, 2. Pierre, feuille, ciseau. 3, 2. Non mais attends, on a, on a dit voilà On a, okay. a, dit, oh, oh, oh. On a ah, rien dit on hein dit, euh... On a rien dit Retient de foot, c'est la dernière clip C'est dern... là là Ouais c'est là Ok Vous tapez dessus et vous verrez que là Ça marche, bah on verra du coup, les abonnés ils verront Ok Les abonnés, allez commenter Niyama en commentaire hein, Dans sa vidéo, allez ah, commenter ouais. Bah tu le mets dans la description en plus Ouais on met tout, on met tout Euh je sais pas, t'as une idée Ah c'est pas très original mais euh, si vous voulez taper la discute au CRS ça sympa un peu là, là, là. <rire> parlez comment Parlez gentiment dans <rire> ah, leur, leur métier etc., voyons il leur parle il leur parle ils se retournent, c'est bien bien joué Pierre Feuille Ciseaux oh, les, elle, elle est, est forte hein ah, c'est bon la tournure, elle est... deux, non, a tourné Pierre Feuille Ciseaux voilà T'as les balèzes. hein Bah ouais, tu connais ou pas Tu connais ou pas Du coup, dis-nous le gage Le gage Ok, alors faut que tu... ça, ça, Non, mais attends, attends, Sinon quoi Sinon quoi Dis Non, sinon, non T'as que ça comme idée Sinon, tu rentres dans un magasin, tu dis « à la WAGBAR. Wesh, mon gars Moi elle a dit Je Non, non, non Non, non, non Non, non Non Ok, wesh, si non, tu veux, okay. Dis, Pierre Feuille Ciseaux, 1-0. Asseyons, continue. Pierre Feuille Ciseaux, 1 partout. Pierre Feuille Ciseaux, 2-1. Pierre Feuille Ciseaux, 2-2. Pierre Feuille Ciseaux. Waouh, je n'y savais que putain là, <rire> Ça me casse les couilles, ce jeu de merde là. Ça me casse les couilles, ça me casse les couilles, c'est abusé. <rire> non, moi, non, Non, je gagne toujours, là. Je gagne toujours, là. Je gagne toujours. Ouais, ouais. Mmh? Tu dragues un mec dans la rue. Draguer si, comment tu, tu vas le voir, tu, te, tu lui demandes son numéro Ou à ouais, une fille, à une ah, fille A une non, fille, non, de un, fille plus ah, ah, un mec, c'est plus, plus drôle Ouais, un mec c'est plus drôle, ouais, A une fille, j'y fais tous les jours <rire> Ouais, ouais, <rire> à un mec, un mec. <rire> Tu trouves, tu me ramènes le numéro d'un mec ouais, Allez, tiens Tiens, le Renault. 500, 500, 500 500 Mais vraiment, tu fais bien Tu me rappelles la gestuelle Oh putain Tu fais la gestuelle Vas-y, ça va, vas-y, attends De toi, dis donc, Trois gars, là, qui sont chauds, là Vas-y, go, go Allez, ma poule! Allez, ma chatte! Riku s'avance. Ah. Riku parle et lui demande son numéro. Ouais, il l'a dit moi. Ah, mais ça fait bizarre en vrai. Je suis un gars. Euh... Ah, mais t'es stylé quand même. Ah, mais je suis homophobe. Le mec. Oh putain, le mec a dit je suis homophobe. <rire> Riku essaie de s'arranger toujours. Et il lui demande, tu, tu vois vraiment mon numéro Et il passe en plus. Il lui passe. Il lui passe, il lui passe. Ok, tiens. Tu lui dit merci, au revoir. C'est bon, bon, Merci les gars Merci, Feuille, ciseaux. Deux, un. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Bon, du coup, bisous bisou. Vas-y. Simple, hein. Vas-y, hein. Vas-y. Merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo. Likez. Commentez, partagez, suivez, un pouce bleu et la cloche. cloche. Dream Dream, obligé, obligé. Merci à vous et bye bye. Ciao.